Salut, toi! Es-tu prêt à te transformer en petit renard aujourd'hui? Oui! Allons-y! Mini-yoga! Mini Mini-yoga! Bienvenue à Mini-yoga. Regarde! <rire> On est en Asie, dans la forêt chinoise. Wow! <rire> Une panthère! Et salut, madame la panthère! Wow! Un panda! <rire> hey, allez, respire l'air de la forêt chinoise avec moi. On inspire et on expire. Oh, oh C'est tellement beau ici. Il y a des arbres et des rivières. Et des chutes d'eau! Oh! <rire> justement, on reçoit des gouttelettes sur nos pieds, nos jambes, notre ventre, nos bras. Et jusqu'à la tête. Oh! oh! Allez! On se secoue et on secoue, on se secoue. Ah! Et voilà, on est tout sec. Partons à l'aventure. On prend une grande inspiration. On sort nos jumelles, on regarde de ce côté, hum, on regarde de l'autre, par en avant. Oh! Wow! Tu as vu devant nous, c'est la grande muraille de Chine! Wow! Au loin, on dirait un gros dragon en pierre! Pour monter les escaliers de la grande muraille de Chine, on étire nos pattes de chaque côté et on marche sur la pointe des pieds, comme ceci. Et hop! Et hop! Et compte jusqu'à 10 avec moi. T'es prêt? Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10! Wow! Il y a encore plusieurs escaliers. Ah, on doit les remonter. Allez! Tu peux faire comme moi ou tu peux faire comme ça. Et on plie les genoux comme ça. Et hop! Et hop! Allez! Et on compte jusqu'à 10. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Oh, on est arrivé en haut, mais wow! On a un peu le vertige, c'est très haut. Euh, pour ne pas perdre d'équilibre, on bouge les bras et les épaules vers l'arrière comme ceci. Et compte jusqu'à 10 avec moi. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ouh! Wow! Wow! Le vent commence à souffler et tourbillonner autour de nous. Allez, bouge tes hanches de ce côté. Wow! Et on compte jusqu'à cinq. Et un, deux, trois, quatre et cinq. Oh! Le vent sur de l'autre côté. Et un, deux, trois, quatre et cinq. Le vent souffle de plus en plus fort. Oh! Vite! Pour ne pas s'envoler, on tient la roche de ce côté. Et un, deux, trois, et quatre, et cinq. Oh! Le vent souffle de l'autre côté. Et un, deux, trois, quatre, et cinq. Oh! Ouh. Mais on dirait que le vent s'est calmé. où? Regardons la belle vue en tournant la tête d'un côté et de l'autre comme ceci. Et on le fait six fois. Et un, deux, trois, quatre, cinq et six. Oh, wow! C'est tellement une belle vue, hein? Wow! Oh non! Le vent est de plus en plus féroce! Wow! Il nous pousse! Il nous pousse de tous les côtés! Wow! Wow! Vite! On doit courir! Allez, on court! On court! Des escaliers. Oh, oh, oh, on court! On court! On court! You. On court. Et savais-tu que la respiration est très importante en yoga? Hum? Voici un petit exercice. On se tient debout bien droit et on fait semblant que notre ventre est un gros ballon. Pour le gonfler, on inspire par le nez et pour le dégonfler, on expire par la bouche, tout en faisant le son d'un ballon qui se dégonfle, comme ceci. Facile, non Allez, on inspire. Inspire. Une dernière fois et on prend une grande inspiration. Et voilà. Et n'oublie pas de bien respirer tout au long de notre aventure. Oh, une montre religieuse. Oh, hey, salut. Oh. Hey! Salut Samantha. Oh, oh raar! Salut Gabriel oh, oh, Avez-vous vu la montre religieuse Oui Elle s'est envolée pour une toute nouvelle aventure oui. Hey, êtes-vous prêts pour l'aventure mini yoga Oui Allons-y On place Mais as-tu entendu est-ce que tu reconnais ces cris d'animal? Oui, c'est le renard. Eh oui, c'est le renard. Mais pour n'importe lequel, c'est le renard des sables. Il ressemble à ça. Tu as vu son poil gris et orange et sa queue touffue. Oh, regarde son visage. On dirait qu'il a l'air toujours sérieux. Mmh. Samantha, montre-moi ta face sérieuse du renard des sables. Oh, mhm, mm mhm. Mm et toi, Gabriel? Oh, sérieux, mm -hmm. Avec euh, cette face sérieuse et euh, tout son beau poil, on dirait que euh, le renard des sables est toujours prêt à faire une parade de mode. Allez, musique. On marche de ce côté et, ah, ah, ah, et on fait une pause. Et de l'autre côté ah, ah, ah, et on fait une pause. De l'autre côté ah, ah, ah, et on fait une pause. <rire> hey. Mais j'ai une idée. Et si on se transformait en renard des sables aujourd'hui? Oui! Allons-y. On place nos pieds comme ceci. On prend une grande inspiration. Active tes oui. doigts magiques. Et on se transforme en renard des sables. Mouah, mouah. Nous sommes des renards des sables qui font une sieste dans leur terrier. Sais-tu ce que c'est un terrier? Ah! Eh bien, un terrier, c'est une maison que nous avons creusée nous-mêmes. On se place à quatre pattes et on se réveille tranquillement. On colle les pieds ensemble, on bouge les jambes, on inspire... et on expire. On inspire... et on expire. Encore une fois, on inspire... expire. Inspire. Ouh, on colle les pieds vers le sol et on montre notre dos dans le ciel. Ah. Et on inspire. Et on expire. Ouh. dirait un tremblement de terre! sauvons nous de notre, notre maison! maison. Oh, oh oui! Allez, on court! On court! On court! Oh, dépêchons-nous! On court! On court! Wow. Allez, on doit sauter un peu de la colline! Oh. Oh. Oh. <rire> hey, on a réussi. On a sorti de notre atterrier. You. Oh. Partons d'ici. Hein? Mais voyons, on est coincé. Quoi... Oh, Une roche est tombée sur notre queue. On est coincé. Oh. Essayons de nous libérer. Tu peux faire comme moi ou tu peux faire comme ça. On place nos deux bras sur chaque côté. On inspire et on va vers l'eau. Ouh! Encore un peu plus haut. Oh non! Allez, une dernière fois. Prends une grande inspiration. Oh, wow. oh, oh, oh, oh, oh. oh, et voilà. Ouh. On a réussi. Je... Oh! Mais je sais! Trouvons, trouvons une autre maison Trouvons, trouvons, trouvons Allez, chante et fais les mouvements avec nous. Trouvons, trouvons une autre maison Trouvons, trouvons, trouvons Trouvons, trouvons, une maison. maison. Trouvons, trouvons, trouvons... Oh! T'as entendu? Mais ben, on dirait un pika. Un pika? Oui, oui, un pika. Regarde. Il ressemble à une petite boule de poils avec des petites oreilles et un petit museau. Allô! Allô! Aidez-moi! ici plein je suis coincée dans mon terrier. <rire> Tout de suite, peigne le pica. Allez, on s'assoit sur nos fesses. On étire les jambes comme ceci. On étire les bras vers l'avant. On entre dans le terrier. On trouve peigne le pica. Ah, oh, le voilà. Allez, sortons peigne le pica. Et on tire! Et deux! Et trois! Et quatre! Wow! wow! Oh, et merci, petit renard des sables. Oh, oh, je crois que j'ai beaucoup trop mangé aujourd'hui. Oh, je suis restée coincée dans mon terrier. Oh, merci. Mille merci. Oh, mais il n'y a pas de quoi à le Pika. Oh, il nous donne un beau câlin. Allez, hop, on donne un beau câlin à Peng le Pika. Oh. <rire> oh, il nous donne un deuxième câlin. Allez, un deuxième câlin. Oh. Oh, voilà, peigne le pica. Oh. <rire> oh, oh, merci, merci mille fois, petit renard des sables. De rien. À la prochaine. À la prochaine. <rire> <rire> bon, allons-y, les filles. On se met debout et hop! Trouvons, trouvons oh. une autre maison. Trouvons, trouvons, trouvons Trouvons, trouvons une autre maison plus forte. Trouvons, trouvons, trouvons. Oh! Oh, oh, oh! vous avez entendu? Hey, oh! ah! Pas de panique, pas de panique. C'est Octave, l'ours à collier. Il ressemble à ça. Et tu vois son poil blanc autour de son cou? Ben, ça ressemble à un collier. C'est pour ça qu'on l'appelle l'ours à collier. Mange, m en, m en, tout manger <rire> Oh, mais non, je suis un ours végétarien. Et je mange des noix, des fruits, mais pas des renards. <rire> mais justement, je suis en train de ramasser des fruits pour ma collation. Oh, mais j'ai beaucoup de difficultés. Je me suis tordue une patte en faisant du ballet. <rire> Oh, mais euh, on peut t'aider. Hey, bah, allez, ramassons des fruits comme Octave l'ours à collier. On se place comme ceci. On étire nos bras d'ours. Et on ramasse les fruits par en bas. On change de côté. Et hop. Encore deux autres fois. De ce côté. On change de côté. Et... Allez, Gabrielle, ramasse tes fruits. Et... Il y a d'autres fruits plus loin dans le buisson. Allez, on les ramasse. On étire nos pieds comme ceci. Et on sort nos bras d'ours. Et on se penche dans le buisson. Et on ramasse. Et un, deux, trois et quatre. On change de côté. Et hop! Allez! Et un, deux, trois et quatre! Waouh! Wow. Il y a d'autres fruits dans l'arbre! <rire> Hé! Yeah. Hey. Yeah. Oh. On n'est pas capable de les rejoindre. Mais qu'est-ce qu'on pourrait bien faire? Oh, hmm. Une branche! Ah, oh, mais oh. oui! Super bonne idée, les filles! Bon, trouvons une longue branche. Ah, le voici. On le ramasse et on se tient debout comme ça et on prend un grand pas vers l'avant. On lève notre bâton dans les airs et on secoue, on secoue, on secoue. Et regarde, les fruits tombent de l'arbre. Allez, on refait de l'autre côté. On prend un grand pas. On étire la branche vers le haut et on secoue. On secoue et on secoue, <rire> mais voilà, on a ramassé plein de fruits. Oh, mais merci beaucoup, petit renard des sables. Oh, c'est une bonne collation. Ah mm, nom, nom, nom. Oh, mais de rien, octave l'ours à collier. Mais regarde au loin, c'est la plus belle colline pour faire notre terrier. <rire> Allons-y. On se place à quatre pattes. Yip. Et on étire la jambe et le bras opposés. Et on creuse, on creuse, on creuse. On change de côté. Et hop! Et on creuse, on creuse, on creuse on le refait deux autres fois. Allez, de ce côté, on creuse, on creuse, on creuse de l'autre côté, et on creuse, on creuse, et on creuse! Ouh! On se remet sur les genoux, on étire cette jambe sur le tapis, et on creuse vers le haut. On creuse, on creuse! On change de côté, et hop! On creuse, on creuse, et on creuse. Ouh! On se relève debout, tranquillement. On prend une grande inspiration. Et on redescend. On tient nos jambes comme ceci, et on aplatit la terre autour de nous. Hop! De ce côté. Et hop! Hop! Hop! Hop! De l'autre côté. Hop! Hop! Hop, hop. Oh. Et voilà, nous avons terminé notre nouvelle maison. Youpi! Oh. Ouh. Ouh. On se repose un peu? Parfait. Essayons notre nouveau lit. On se couche par terre sur le dos. On étire les jambes dans les airs et on les tient avec nos mains comme ceci. Et on se balance d'un côté à l'autre. On inspire. Et on expire. J'aurais. Hein? Quoi? Quoi? Qu'est-ce que. Oh! Euh... <coughs> euh, désolé. Ouh. <rire> Ouh, pardon. Ouh, mais euh, voilà, hein. c'est déjà la fin de notre aventure. Est-ce que tu t'es bien amusé? Oh, moi aussi. Et vous, Samantha Gabriel? Oui! Oui, parfait! Maintenant, on ferme les yeux et on prend un moment pour se féliciter. On inspire. Oh, quelle journée! Notre terrier s'est écroulé, mais on ne s'est pas découragé. On est parti à la recherche d'une colline pour créer une nouvelle maison. En chemin, nous avons rencontré notre ami Peigne le Pica. <rire> qui était coincé dans son terrier. Et on a aidé à notre ami Octave, l'ours à collier. On a ramassé plein de beaux fruits. Et on a même réussi à creuser une nouvelle maison. Ah. Ça fait du bien, hein, d'aider nos amis. On inspire. Et on expire. On inspire. Et on expire. On ouvre les yeux, on ouvre grand les bras, on active nos doigts et on se donne un gros câlin. Mmh. Et à toi, on se dit merci. Un, deux, trois, merci. merci. Et si tu as des amis autour de toi, tu peux leur dire merci à eux aussi. Merci, Samantha. Merci, José. Merci, Gabriel. Merci, José. Et merci à toi. Je m'appelle José et je te dis à la prochaine fois pour une toute nouvelle aventure de mini-yoga. <rire>